Bonjour. Dans le défi 3C, nous allons faire avancer Timio de 20 cm et ensuite le faire clignoter 5 fois. Donc le premier bloc nécessaire est le bloc pour le faire avancer de 20 cm. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est des lumières. Donc on va vouloir qu'il allume toutes les lumières pendant une seconde. Ensuite, que les lumières s'éteignent une seconde, et ensuite que ça se répète cinq fois. Nous pourrions dupliquer ces blocs-là cinq fois, mais nous avons appris que dans Contrôle, c'est possible de faire répéter une séquence de blocs un certain nombre de fois, donc on va vouloir que ça se répète cinq fois. On insère dans la boucle nos blocs, et nous avons... Un programme qui nous permet de faire avancer Timio de 20 cm et de répéter le clignotement 20 fois. Si nous voulons pouvoir changer la couleur, la mettre en bleu par exemple.